Salut. Petite vidéo quoi de neuf sur le camion pour vous montrer un petit peu les améliorations que j'ai faites, les choses que j'ai rajoutées en termes de rangement, d'équipement, des choses comme ça, outillage. Euh, ça vous permet aussi de voir euh, comment j'organise un petit peu mon camion. Il n'y a pas encore tout, tout n'est pas encore optimal pour moi, il y a des choses qui restent encore à faire. Mais j'aime bien vous montrer un petit peu le, le quoi de neuf, savoir où j'en suis et vous montrer un petit peu les, les différentes étapes du coup au fil des, des semaines et des jours. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et puis je vous dis à tout à l'heure, je vous ferai la conclusion. Bye Donc petite nouveauté, j'ai changé les ampoules, des phares, pour avoir des phares du coup à LED blanche. Euh, C'est vachement plus joli, je trouve que ça fait vachement plus moderne. Bon, j'ai un, un petit peu de poussière sur le phare là, mais le résultat est vraiment nickel. Franchement, moi, je trouve ça magnifique. Je trouve que ça fait tellement plus moderne ce blanc froid que, que les phares halogènes standards. À l'avant du camion, j'ai installé une petite poubelle ici. Euh, rien, de, rien de très sorcier à hein, trouver sur internet. C'est la seule chose que j'ai rajoutée pour l'instant à l'avant la en tout cas. Pour ceux qui me suivent sur insta vous avez dû voir que j'ai rajouté des serrures extérieures pour sécuriser le camion euh, je les ai pris noires également pour garder le, le côté noir du covering j'en ai mis une sur le côté et une également à l'arrière donc c'est le même type hein, avec la clé euh, on vient mettre à l'intérieur pour les verrouiller et elles sont pas verrouillées toutes seules en fait elles peuvent être verrouillées ou déverrouillées automatiquement donc je peux quand même euh, ouvrir et fermer ma porte sans venir euh, ouvrir ici à chaque fois c'est assez pratique nouveauté le petit logo je vous avais fait un petit sondage sur les réseaux je sais pas si vous l'avez vu passer euh, pour l'emplacement voilà, la majorité avait dit de le mettre au milieu donc c'est ce que j'ai fait je trouve ça assez sympa ça fait une petite pyramide de réseau social c'est plutôt sympa pendant que je suis là je vous montre aussi le seuil de, de pare shop que j'ai fait installer par la société caram la société qui m'a fait l'aménagement et qui d'ailleurs m'a installé les serrures également c'est également eux qui ont fait ça et franchement ça rend super bien donc c'est en alu noir et qu'ils ont fixé avec, euh, avec l'autocollant qui est a dessous, et ils m'ont mis également des rivets euh, pour vraiment que ça tienne super bien euh, au pare-choc, et pas que ça vienne se décoller au bout d'un moment. La petite nouveauté, elle serait éventuellement ici, euh, pour ceux qu'on ont vu aussi sur Insta, j'ai mis un support pour le niveau, hop, donc okay. il y une main, c'est pas évident, pour pouvoir venir le clipser, tac. Les supports de mèche, j'ai juste rajouté des petites mousses ici et ici pour éviter que ça vienne taper en fait euh, pendant le transport et que ça vienne abîmer le sol pareil ici que ça vienne abîmer le, le meuble donc c'est plutôt pratique le petit diffuseur de parfum ici là donc pour ceux qui l'avaient déjà vu aussi euh, il part par le haut l'avantage c'est qu'on le prend pas dans la tête et au moins ça sent toujours bon dans le camion ça c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas vu ça sur les réseaux je vous montre c'est un indicateur de tension de batterie de capacité même Hop, on vient mettre les petites batteries 12V qui ont le désavantage de ne pas avoir de voyant à l'avant, donc on ne sait pas si elles sont chargées ou déchargées. Et sur celle-là, en fait, je me suis mis un petit écran et voilà, j'ai la valeur en numérique. J'ai même la température, mais je pense que la température c'est plutôt la température de ça et pas de la batterie. Hop. 83, voilà, c'est toujours à 22 degrés, c pour ça que je pense que c'est lui qui donne la température, mais voilà, c'est super pratique. Du coup, j'ai installé aussi ces supports de batterie. Euh, de chez, chez Steelmoons hein. c'est du plastique moulé c'est pas de l'impression 3D donc ça tient super bien en fait ça vient se clipser avec les, euh, les clips standards en fait des batteries Tac. et du coup pendant le transport ça bouge vraiment pas pareil pour les batteries 18 volts euh, c'est des petites clips qui viennent se mettre sur les côtés Tac. et du coup ça bouge pas du coup j'ai fait pareil ici pareil sur celui là l'idée c'était vraiment d'optimiser cette place perdue qu'il y a entre le, entre le montant et le meuble donc là, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça me permet de mettre quand même pas mal de batterie. Il me reste quelques places ici, je sais pas si je m'en servirai un jour ou non, mais en tout cas, c'est pas mal, c'est assez bien optimisé et moi ça me plaît. Sur la latérale, j'ai également installé ceci, j'ai mis des supports aussi ici pour fixer les pack de chez Milwaukee. j'en ai mis trois, ça suffit largement pour cela et l'avantage du coup, c'est que je peux fixer les petits ici. Hop, voilà, ça bouge pas. J'ai pris des dodans assez fort franchement, ça bouge pas, on a l'impression que ça peut sauter mais vraiment faut tirer un petit peu quand même pour que ça puisse sortir et du coup je vous montrais sur le chargeur j'ai mis une petite patte comme ça donc c'est les pattes avec l'empattement le, exact de, des caisses Milwaukee et du coup ça permet en fait de ranger des choses comme ça et l'avantage c'est que du coup je peux laisser mon câble mon câble comme ça et ça tient plutôt bien une grosse nouveauté c'est l'éclairage du plafond ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un, un profilé en aluminium du coup toute la longueur du camion et du coup j'ai mis un ruban led euh, 12 volts c'est une lumière très, qui est très puissante on y voit super bien donc comme vous pouvez le voir aussi les LED ne vont pas jusqu'au bout euh, c'était des sections qui étaient recoupables et euh, si je ne coupais pas ici il fallait que je coupe un peu plus loin donc du coup j'ai préféré couper là quitte à ce qu'il n'y ait pas cette portion qui soit, qui soit éclairée c'est pas, pas, euh, pas vraiment gênant on a toujours les LED ici la seule différence c'est que du coup j'ai coupé la dernière je l'ai retiré parce qu'en fait si je la branche euh, avec le, le, la ligne plafonnier comme ça, ça ça clignote et du coup je peux pas allumer les deux en même temps je ferai des étiquettes comme je vous avais dit dans la dernière vidéo mais pour l'instant je sais pas encore si euh, les emplacements vont bouger donc peut-être que ça va pas rester comme ça on va terminer du coup par une petite surprise c'est que du coup j'ai un petit peu exploité les pour mettre le easy grip ils m'ont demandé où est-ce que je le rangeais le voilà il est là Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse mettre un commentaire si vous avez des questions, des suggestions d'amélioration pour mon camion ou pour le vôtre. Je vous dis à la prochaine. Ciao!